Et Salut Mister No, comment tu vas Salut Julia, super et toi Génial, mais j'ai vu ta dernière vidéo et j'ai plein plein plein plein plein de questions à te poser. Ah bah c'est parfait tout ça. Et si on rentrait boire un café histoire d'en faire profiter tout le monde Oui merci, avec grand grand grand plaisir. Et salut les chevelus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc du coup, ben on va répondre aux questions et on va passer à la suite. Et si le sujet sur la décoloration t'intéresse, pense à liker la vidéo, pose toutes les questions que tu veux en commentaire. Et pense surtout à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Bon, tu m'as dit que tu avais beaucoup de questions, donc on va commencer par y répondre. Oui, dans ta vidéo, tu nous apprends à optimiser le cheveu et à appliquer la déco sur un cheveu mouillé. Or, moi, quand j'étais à l'école j'ai appris qu'il fallait appliquer la décoloration sur un cheveu sale, pas fraîchement lavé, pour protéger le cuir chevelu. C'est une très bonne remarque. En effet, c'est ce qu'on apprenait à l'école. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'école, on nous a aussi appris à décolorer au 30 et au 40 volumes. Aujourd'hui, on ne fait plus ça du tout. Aujourd'hui, on va travailler avec des oxydants beaucoup plus faibles. On va travailler avec du 5, du 10, du 15 ou du 20 volumes. Ce qui réduit largement la force de l'oxydant. En plus, si tu regardes bien les vidéos dans lesquelles je décolore le cheveu, la racine est vraiment appliquée en dernier. Donc du coup, elle n'est pas longtemps sollicitée, donc le cuir chevelu n'a pas vraiment besoin d'être protégé. En plus, comme le cheveu est mouillé, ça réduit la force de l'oxydant, donc tu passes d'un 10 volume à un 8 volume. Et si en plus, tu utilises des plexes comme Olaplex, laplex tu vas encore réduire la force de l'oxydant, donc tu ne vas pas du tout agresser ton cuir chevelu. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette remarque, c'est que la racine... Tu vas devoir la décolorer en tout dernier car, et on va le voir dans la partie 2, les zones du cheveu à décolorer, c'est la zone qui fabrique le plus de chaleur. Et donc là où la décoloration agira le plus vite. Et donc tu devras utiliser un oxydant beaucoup plus faible que sur le reste du cheveu, ce qui fait que tu n'agresseras pas le cuir chevelu. Donc du coup, il n'a plus besoin de sa protection comme lorsqu'on le faisait il y a très longtemps, au 30 ou au 40 volumes, où là le sébum était obligatoire pour ne pas brûler le cuir chevelu. Mais est-ce que le fait d'appliquer la coloration ou la décoloration sur cheveux mouillés, ça ne va pas ralentir la décoloration Eh ben non. Ça va diminuer la force de l'oxydant, c'est vrai. Mais ça ne va pas ralentir la décoloration en tant que telle. Ce que ça va ralentir, c'est le processus d'assèchement des produits décolorants. Et ça, c'est très très très important pour que le produit, justement, puisse agir plus longtemps. Plus ton premier produit agira longtemps, Moins vite tu devras mettre le deuxième, et donc plus facilement tu arriveras au fond de déco que tu veux, sans devoir surcharger trois ou quatre fois, ce qui serait totalement insupportable pour le cheveu. Et je te montrerai, preuve à l'appui avec des expériences que j'ai réalisées moi-même, que ce n'est pas parce que tu utilises un oxydant plus fort que tu vas éclaircir plus. Et des fois même, bien au contraire, des oxydants moins forts vont aller plus loin dans le processus décolorant. Et je te montrerai aussi dans ces expériences que le temps de pause que tu as appris à l'école, soit 50 minutes maximum, n'existe plus. Et que le produit décolorant, grâce à l'optimisation du cheveu, peut agir beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps, sans sensibiliser davantage le cheveu. Donc là, on parle de décoloration, mais je voulais savoir, est-ce qu'on peut appliquer une coloration ou un ton sur ton sur cheveux mouillés aussi dans le principe, tu peux appliquer n'importe quel produit décolorant ou n'importe quel produit colorant, qu'il soit ton sur ton ou d'oxydation, sur un cheveu mouillé. Ça va faciliter ton application et réduire la force de l'oxydant. Ceci dit, attention, des colorations sur le marché sont à base d'huile, mais fortement concentrées et donc très grasses. C'est ces colorations que tu dois d'abord émulsionner avant de mettre de l'eau. Ces colorations-là, si tu les appliques sur un cheveu mouillé en entrée de jeu, tu risques d'avoir une irrégularité dans la prise, voire même... Pas de prise du tout par endroit, ce qui serait dommageable. Donc, dans le principe, oui, mais avec certaines couleurs, non. Et donc, selon toi, c'est quoi la meilleure marque pour obtenir les meilleurs résultats Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de bons ni de mauvais produits. Il y aura des produits qui seront peut-être plus adaptés à certaines circonstances que d'autres. Il y aura des produits qui seront là pour protéger le cheveu, d'autres qui seront plus nutritifs, d'autres qui seront enrichis dans de certaines protéines. Enfin. Il y aura des produits avec certaines spécificités qui pourront t'aider dans ton travail. Moi, ce que je pense, c'est qu'un produit, il faut te familiariser avec. Il n'y a pas de mauvais produit, il n'y a vraiment que des mauvaises pratiques. Donc, tu peux prendre n'importe quel produit si tu te familiarises avec, si tu comprends bien son fonctionnement et si tu le respectes à la lettre, tu obtiendras les meilleurs résultats possibles. Maintenant que j'ai répondu à toutes tes questions sur la première partie de la décoloration, l'optimisation du cheveu, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2 du gros dossier sur la décoloration. En attendant, je te dis, ben, prends bien soin de tes cheveux, enfin, surtout de ceux de tes clientes. À la semaine prochaine. Ciao, ciao Et donc, juste avant de finir et d'attaquer la partie 2, je voulais te rappeler que si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Pose toutes les questions que tu veux en commentaire. Si tu veux vraiment ne louper aucune vidéo sur la décoloration, pense à t'abonner. Et surtout, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, bon bah ben maintenant... A la semaine prochaine. Ciao, ciao.